La réussite c'est quand tu t'étends et que tu repars auprès du Seigneur, la course continue. Et le bâton, le relais l'étranger. Ce n'est pas seulement ce que Dieu a fait à travers toi, c'est ce que Dieu a engendré à travers toi. La grâce des pères se reconnaît au cœur des pères. C'est à ça que tu reconnais la grâce des pères. C'est d'abord leur cœur et leur mindset, leur système de pensée. Leur système de pensée d'excellence. Donner à Dieu le meilleur, offrir à Dieu le meilleur. Ne jamais donner à Dieu ce qui coûtait moins cher. Non. Tout le meilleur que ma vie, qui peut sortir de ma vie, ça doit aller à Dieu. Parce que son nom est excellent. Il faut que tout ce qui accompagne ma vie soit excellent. Ça, c'est le système de pensée des pères. C'est un système de pensée de diligence, de productivité, de conquérant. Écarte toi de ma route parce que je vais y arriver. Je vais traverser et toi, tu vas traverser. Donc, le système de pensée des pères... Tu n'es pas là pour donner des excuses, tu es là pour donner des résultats Tu n'es pas là pour t'excuser, tu es là pour performer C'est ça le manteau de paix. Tu es là pour briller et pour éclairer C'est une observation C'est une observation, c'est une admiration et c'est une imitation Qui produit cela que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus Opère avec la grâce des pères Je finis avec le troisième point La grâce c'est formidable La grâce c'est une, un, une capacité Que Dieu télécharge en toi Mais je finis avec le point le plus important Sinon tu pourrais te tromper Ce n'est pas tout de recevoir la grâce Ce qui est important c'est de travailler avec la grâce De souffrir avec la grâce et Paul, en vérité, a vu Jésus en dernier. Mais le résultat qu'il a enfanté, qu'il a généré, il a été le premier. Ce n'est pas à cause des dons spirituels qu'il a eu qu'il a été aussi productif que sa vie a été aussi utile. Non, c'est à cause du fait qu'il a travaillé plus que les autres. Parce que parfois, tu regardes des gens, tu dis, quelle grâce il y a des gens que je connais qui sont tellement remplis de grâce. La manière dont elles chantent, la manière dont ils parlent, la manière dont ils s'expriment, la manière dont il marche, la manière dont ils parlent, la manière dont les mignons mignons, tu te dis, il a tout pour réussir. Ce n'est pas ça qui fait réussir. Ce qui fait réussir, c'est la diligence dans le travail. Tu ne te contentes pas des grâces. Combien de gens que tu connais? Qui était prometteur, qui était brillant Qui était talentueux Tu le vois jouer, tu dis, tu sens qu'il a du potentiel Ce n'est pas suffisant, ce qui fait la différence C'est le travail Le talent ne suffit pas La grâce ne suffit pas La grâce doit être travaillée Il dit, mais par la grâce de Dieu Je suis ce que je suis Et sa grâce envers moi N'a pas été sans résultat Au contraire, j'ai travaillé le mot grec c'est copiao. Ça veut dire j'ai peiné, j'ai travaillé durement. J'ai senti la fatigue. J'ai enduré le labeur. J'ai kopiao. Au contraire, j'ai travaillé plus que eux tous. Écoute son CV. Hein. Là, il te donne son CV. Quand toi tu dis que tu as des épreuves, regarde ce que Paul dit. Ce qu'il appelle, ce qu'on appelle. <rire> toi tu penses que tu souffres. Il dit cinq fois. J'ai reçu des juifs 40 coups moins un. Trois fois, j'ai été fouetté. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer. J'ai connu le travail Compos, du mot grec, compos. J'ai connu le travail, compos, ça veut dire, ça veut dire se battre, se frapper la poitrine de chagrin, de douleur. Ça veut dire travail intense, uni à la peine. Je n'ai pas cherché la facilité. La distinction, la faveur, l'éclat, les exploits ne sont pas le fruit de l'accident. Juste parce qu'on a reçu la grâce. Non, il y a l'effort. Il faut aimer le mot labeur. Il faut aimer le mot peine. Il faut aimer le mot souffrance. Il faut aimer le mot souffrance. Ça fait partie des mots que tu dois aimer. Parce que c'est ça qui va être ton expérience. Et tu dois aimer ça. C'est ça qui enfante le surnaturel. C'est ça qui enfante des résultats prolifiques. J'ai connu le travail. J'ai connu la peine. Le mot grec, c'est moctos. Ça veut dire travail difficile, dur. Privation, détresse, peine, fatigue. Mais la bonne nouvelle c'est que ça finit toujours par payer. Le secret, c'est travailler plus que les autres. Regarde ce que font les autres. Fais plus qu'eux. C'est ça le secret. Et quand tu fais plus, tu recevras plus. Que cette parole te localise. Et que la grâce de travailler plus que les autres.